Bonjour, AgriEmploi69 est un groupement d'employeurs spécialisés dans l'agriculture. Nous mettons en relation des personnes souhaitant travailler dans le secteur agricole avec les exploitants agricoles du département du Rhône, que ce soit des éleveurs producteurs de lait ou de viande, des viticulteurs, des arboriculteurs, des maraîchers, des horticulteurs, des pépiniéristes, ou des céréaliers. Nous nous occupons de vous recruter, de vous déclarer, de vous payer. Nous sommes votre employeur et vous travaillez pour des agriculteurs adhérents à notre groupement. Pendant les périodes printanières et estivales, nos agriculteurs ont besoin de nombreux saisonniers pour la récolte de fruits, de légumes, divers travaux dans les vignes ou pour les vendanges ou d'autres types de tâches. Les missions peuvent durer entre un jour et huit mois en fonction des filières et des besoins. La rémunération est le SMIG horaire. Les salariés peuvent également être amenés à réaliser des heures supplémentaires ou également à travailler le week-end. Nous recherchons des personnes ayant une très bonne capacité physique car toutes nos missions sont en extérieur nécessite de travailler potentiellement sous la pluie ou en pleine chaleur. Il faut que les personnes soient en capacité de tenir un rythme de travail et une certaine cadence. La mobilité est primordiale car peu d'exploitations logent et elles sont très peu accessibles en transport en commun. Concernant le processus de recrutement, vous pouvez remplir le questionnaire de qui se trouve sur notre page Facebook, AgriEmploi69. Nous reprendrons contact avec vous si votre profil correspond à nos besoins, par téléphone, puis nous vous placerons sur une exploitation. Vous pouvez également nous joindre sur notre téléphone au 04 78 19 61 73 ou sur notre mail AgriEmploi69. @gmail.com Nous comptons sur vous. Merci beaucoup.